و توجه به سینما اکوش گنگ کریم مستی Focusini, technique details. Bah, mermant, monnaie. Montana, Choujou Hospitalario Convivial Toplina Amoroso. Lamas de Kalaki. Tiazop, mesdames et Cette soirée est consacrée au lauréat 2022.